Les premières impressions sur Danang, c'est que c'est vraiment ça n'a absolument rien à voir avec la Thaïlande. C'est un truc de fou. Enfin, à un détail près, c'est tout aussi galère de traverser les routes au Vietnam qu'en Thaïlande. Ce qui est pratique dans la plupart des pays d'Asie, c'est que tu as un équivalent de beurre qui s'appelle grab. Super pratique quand tu veux traverser la ville, mais que tu ne te sens pas forcément de louer toi-même un scooter et de te noyer dans la jungle vietnamienne. Nang, c'est une ville côtière du centre du Vietnam qui est réputée pour ses plages de sable et qui est surtout un ancien port colonial français. Je n'en avais jamais entendu parler. Il était l'heure d'aller se coucher. La journée du lendemain s'annonçait chargée. Je m'étais prévu d'aller voir Lady Bouddha, une statue immense de 72 mètres de haut. Cette statue est juchée dans les montagnes. Alors, ok, il faut le mériter pour y aller, mais elle est vraiment hyper impressionnante. Alors je suis au pied de Lady Bouddha et c'est vrai que c'est super impressionnant. La vue était juste magnifique. Mais il était déjà temps pour moi de rejoindre le centre-ville et d'aller essayer de remplir une mission. Alors ma mission est de trouver un débardeur et c'est loin d'être évident. Tu peux pas le sentir à travers l'écran mais euh, Irène, une espèce d'odeur de poisson tourné, c'est juste insoutenable. J'ai limite la tête qui tourne, t'as ça sa t'es obligé de t'arrêter tous les 3 mètres pour boire un coup ouais, ça y est je suis content, j'ai un débardeur 40 000 dong, ça fait à peu près 1,54€ et euh, bah, je trouve stylé achève cette vidéo sur Danang j'espère que ça t'a plu si ça n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à cette chaîne à activer également les notifications à la liker et si tu as des commentaires bah les laisser juste en dessous je te dis à bientôt salut